Bienvenue les amis sur ce euh, tournoi Insider du Master and Commander 2. Je suis en compagnie d'Adarian qui est euh, l'organisateur en chef et euh, moi je suis son adjoint sur euh, l'organisation de ce tournoi. Et euh, donc le Master and Commander 2, c'est un tournoi de Warhammer 40 000 en équipe. 18 équipes qui ont commencé à jouer là-bas derrière nous, vous les voyez. Euh, 18 équipes de 6, qui nous fait un total de 108 joueurs. 108 joueurs et de combien de tables et ben 54 tables du coup oui, oui, oui. 54 tables de jeu et donc piège le oui, c'est ça euh, du coup bah, derrière nous c'est la, la première ronde a commencé donc le tournoi va durer tout le week-end avec quatre rondes par équipe donc une une le samedi matin une le samedi après midi une le dimanche matin une le dimanche après midi et l'équipe euh, qui aura remporté sans doute ces quatre rondes après il y a un classement en ronde suisse sera la grande championne du master and commander 2 on est super content euh, d'avoir réussi à organiser ça malgré les difficultés de la situation sanitaire donc euh, bah, c'est une c'est un aboutissement pour nous parce parce que c'est un tournoi qui était déjà prévu il y a un an a et demi On a commencé l'organisation en septembre 2019 exactement. Voilà. Donc on se retrouve au mois de juillet 2021. Donc ça fait quasiment deux ans qu'on est sur ce tournoi là. Et enfin, on arrive à le concrétiser et on va pouvoir euh, se faire plaisir, enfin, profiter du week-end. Ouais. initialement, il était prévu pour mars 2020, le avril, prim... 2020, avril 2020, après donc ça a été reporté, C'était on était dans le dur du confinement, du premier confinement, il avait été reporté pour octobre, octobre 2020 ouais. qui a aussi été annulé et du coup là on a réussi grâce à la mairie euh, devry couronne et à la préfecture, d'ailleurs on les salue et on les remercie, euh, de, de nous avoir euh, prêté les locaux, donc là comme vous pouvez le voir, bah, c'est un grand gymnase, donc c'est vraiment confort pour les joueurs et c'était aussi euh, une des dynamiques qu'on voulait euh, instaurer sur ce tournoi, c'est que euh, c'est vraiment un tournoi compétitif, un tournoi de jeu dur et on voulait que les joueurs aient de l'espace et le confort de jeu, etc. Donc euh, ça, ça, ça demande une organisation logistique et d'ailleurs je vais demander à Ediane, parce que pour le coup c'est notre spécialiste logistique qui, qui coordonne les associations, les décors, les tables, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de, du travail qu'il y a à faire en amont quand on organise un tournoi bah, pour ce tournoi un peu spécifique c'est assez particulier vu que en gros en décembre 2019 on avait booké toutes les réservations sur l'achat de, des goodies, sur la location du matériel, des décors, des tapis. Donc en fait on a fait trois mois vraiment à fond euh, en étant euh, au carré. Le Covid est arrivé au mois de mars donc du coup ça casse tout. Euh, on fait un premier report au mois d'octobre donc 3-4 mois avant, on est obligé de se reprojeter sur le tournoi avec bien sûr bah, une bonne cinquantaine de 50% de, euh, du tournoi qui va changer parce que les dispositions ne sont plus les mêmes. Donc on repart sur 2-3 mois encore de préparatifs, euh, à nouveau un report et là on se dit mais on va jamais y arriver et on, re, on se reprojette 9 mois plus tard avec encore des nouvelles problématiques, des fournisseurs plus dispo ce jour-là. Euh, des, des changements de, de version aussi, ah oui, parce que la V8, hein. à la base le tournoi devait se faire en V8 et on nous, on nous pond directement en V9, donc c'est des changements complets de jeu, de format euh, où il faut s'adapter. Là du coup c'est le premier tournoi vrai tournoi par équipe en V9, donc eh ben, on jongle avec ça, on reprend 2-3 mois et puis là ça fait un mois depuis la validation de la mairie on bûche tous les jours dessus euh, pour reprévenir les gens, savoir les disponibilités, trouver des décors, trouver euh, bah, tout en fait, donc euh, un gros mois encore de, de travail euh, là-dessus. Ouais. Donc là pour vous donner une idée, hein, on est sur réellement le premier tournoi euh, français euh, sur un format compétitif d'une telle ampleur, on est vraiment le premier de l'année, on, on a eu l'occasion de le faire, donc on s'est dit c'est maintenant qu'il faut le faire, on ne sait pas euh, ce que va être, euh, ce, que, ce que ce sera la situation dans deux-trois mois, donc on, on l'a fait, Il euh, toute une une équipe d'organisation au niveau euh, de l'associatif qui tient le bar, qui tient, le, qui tient le, la, la gestion, la mise en place, la logistique, etc. En plus de ça, on a une équipe de la FEC, donc on a un corps arbitral de trois personnes qui nous est euh, proposé par la FEC euh, de façon à gérer la partie vraiment plus jeu et de façon à avoir une entité propre qui peut trancher euh, sur des dispositifs de règles, sur des questions des joueurs, sur euh, des, des, des, des, des, des problématiques aussi en termes de jeu. Et puis après, bah, on a en plus de ça, nous l'équipe Creative Wargame avec Franck qui est derrière la caméra avec moi qui aussi qui est là l'animation euh, donc euh, bah, ça fait quand même pas mal de monde on note aussi et on le remercie infiniment on remercie les deux d'ailleurs toutes les toutes les tables sont agrémentées de tapis de jeu de la gamme Crank war Game qui sont en bonne dimension ça c'est un, un gros gros confort en termes de disposition logistique parce qu'on n'a pas besoin de redécouper les tables etc donc gros merci à Crankware Game qui a fourni les 54 tapis que vous voyez en bas et euh, on a aussi My Scenari qui a fourni des tables euh, qui a dû fournir une travée complète et après on a des joueurs qui sont venus avec des travées euh, des travées à droite à gauche donc ça nous a permis euh, d'aligner plein de choses et euh, on en est vraiment super content on espère que les joueurs vont passer un incroyable week-end de wargame et dans ce reportage je vous propose de suivre euh, nos quatre joueurs sélectionnés et euh, bah de, de suivre leurs aventures au travers de ce tournoi. Merci. Bonsoir. Bonsoir bisous Salut les seigneurs de guerre, c'est Zig, je suis de retour sur le Creative Wargame et cette fois-ci je suis... Master 1 Commander 2. Mais salut, moi c'est Boyashi, euh, joueur pour l'équipe euh, de qualif français FTA. Bonjour à tous, à tous, seigneur de guerre. Euh, donc moi c'est Manolo ou Manold Russe ou la Turgescence ou le grand guerre aussi à une époque. Euh, bon, j'ai vu plusieurs pseudos, évidemment, voilà, je joue depuis la V2, donc euh, euh, bientôt 5 ans de ballet, donc euh, ça commence à dater tout ça. Euh, bah, bonjour, euh, bonjour, hein. Donc moi euh, je m'appelle euh, Requiem Pour ce tournoi-là, je suis dans l'équipe des mg et euh, je joue euh, Necron. Aujourd'hui je suis venu dans l'équipe des Cuir Moustache, une équipe qui est issue du serveur TTS. On s'est monté il y a quelques mois sur internet et aujourd'hui c'est la première vraie confrontation qu'on fait en IRL avec des petits pitous. J'ai commencé le compétitif il y a 5-6 ans, j'irais. Euh, puis petit à petit, euh, avec d'autres copains qui étaient en Bretagne, qui étaient intéressés, on a réussi à, à réunir quelques, quelques larrons à droite à gauche. Puis on a, on a formé la FTA, donc, qui est une équipe compétitive euh, quasiment uniquement composée de joueurs bretons, ou au sens plus large, euh, des joueurs du Sud-Ouest. Et puis on a fait notre petit nomme, bonhomme de chemin. Là, on vient là euh, un peu plus décontracté d'habitude, avec des listes un peu exotiques, un peu fun, euh, un peu débiles aussi, on va pas se mentir. <rire> Mais voilà. On s'éclate sur le circuit compétitif français, on s'éclate au Master and Commander et c'est génial. On a, on a avec quelques potes monté un, un regroupement de teams sudistes donc euh, dans la région PACA, euh, il y a 2-3 ans. On a regroupé toutes les teams euh, qui, qui étaient à droite et à gauche, et puis on en a profité pour faire un, un regroupement où euh, bah, on fait jouer un petit peu la, la, la concurrence, entre guillemets. On est, on est tous potes, évidemment. Et, euh, et ça nous permet de, de faire plusieurs teams euh, de niveau. Et donc là, pour, euh, pour ce tournoi, on est venu à, à deux teams du sud, avec des joueurs qui viennent d'Aix-en-Provence, de, de, de Simiane, de Marseille, de, de Malmort, etc., qui viennent d'un petit peu toute la région PACA, d'Arles et également, et ça nous permet de, de, de venir sur le tournoi avec des objectifs différents, c'est-à-dire qu'on a une team qui vient la Platinium avec euh, euh, l'idée de faire un, un, un podium et on a la team dans laquelle je suis la Silver, où on vient surtout avec de jeunes joueurs qui viennent euh, prendre de l'XP, alors ils viennent prendre de l'XP sur le jeu, ils viennent prendre de l'XP sur les appareillements ils viennent prendre de l'XP sur euh, le jeu euh, le jeu en équipe et puis prendre euh, de, de l'XP aussi euh, par rapport euh, à la communauté parce que bon voilà euh, euh, on connaît, euh, nous on connaît un peu les joueurs qui sont dans le sud évidemment et puis les joueurs qui sont dans, dans, dans, dans au-delà du mur de euh <laughs> Dans, dans le grand froid parisien, euh, on, on les connaît moins. Bah, j'ai continué on va dire, euh, à, à jouer à écran tout au long de la V6 et de la V7. Je suis rentré dans l'équipe des Mogouais. Et on a par là fait plein de tournois, de califs, un peu au travers euh, du pays, de la France, euh, d'excellents des, des moments. Euh, Jusqu'à à peu près l'arrivée de la V8, où euh, bah, après, on va dire, j'ai rejoint l'équipe des MGWA pendant quelques années. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, où bah, là, maintenant, on fait des petits tournois, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, et récemment. Euh, bah, on a monté, en fait, avec, euh, avec donc, les personnes de la FEC, avec Manoué, euh, une association euh, à nation. Donc, je fais partie du bureau, je suis trésorier. Et, en fait, on essaie un petit peu comme ça de, bah, de promouvoir l'activité ludique, euh, donc d'assaut, les tournois, le niveau de jeu à Paris depuis la fermeture de la Vectalernes pour justement recréer une émulation euh, de joueurs euh, et, et de tournois. La première ronde va commencer dans pas très longtemps. Vous aurez quatre rondes sur le week-end, une ce matin, une cet après-midi, une demain matin, une demain après-midi. Euh, voilà, vous avez un bar à l'entrée auquel vous pouvez vous restaurer. Ouais voilà. Euh, C'est Poulki et la chaîne Netblitz qui s'occupe du bar, donc ouais euh, voilà. Félicitations à eux. Euh, donc vous avez euh, le bar pour la restauration qui est dans l'entrée. On demandera, on va, on va condamner cette entrée là, donc le le la circulation, la circulation se fera euh, par l'entrée sur laquelle vient d'atterrir Crank Wargame. Incroyable il faut savoir que Francois Game a ramené tous les tapis que vous voyez là et que ce sont que des tapis dimension V9. Donc ça, c'est vraiment un confort pour nous d'avoir que des tapis absolument stylés et en plus aux bonnes dimensions. Donc voilà, c'est l'homme qui est là, qui a fait ça, donc merci à lui. Il est remonté de Marseille avec 250 tapis. Et on vous souhaite un excellent événement à tous. On rassemble les capitaines auprès d'Imortus pour le briefing et après, la poutre, la poutre, la poutre. Bon week-end à tous C'est un match miroir pour un premier match tournoi, si sista c'est pas folichon, folichon. On va bien voir comment ça se passe. J'ai pas le T1, il a le T1 et euh, c'est un match qui est ouvert. Bah, pour l'instant, on est sur un début de partie avec des trades. On est chacun dans notre camp. On va voir comment ça se passe après parce que alors, le camp est très rapide, donc il peut accélérer quand il en a envie. Donc, on va voir comment ça se passe. 108 joueurs, 54 tables et une seule vide. Laquelle Celle de Manuel Ross. Normal. Avec Archange, ça fait euh, environ 48 ans qu'on se connaît. Donc il euh, n'y a pas de pression sur la partie. On a fait notre déploiement, tout ça. On est tranquille. Il est, il est en Charentaise d'ailleurs. Il, il est magnifique. Archange. Alors on vient juste de se déployer. Euh, on n'a pas lancé le G pour savoir qui commence. Ça va conditionner déjà le début de la partie. Après, au niveau de mes estimés, moi j'étais en j'étais en moyen plus. En moyen plus, et ça va vraiment dépendre de si je commence ou pas. Euh, bah écoute, ça va être une game plutôt simple. Euh, on est deux gens simples, qui jouent deux listes vraiment très solides au tir, pour lesquelles le T1 est très important. Euh, C'est lui qui l'a eu, donc il va tirer, je vais voir s'il me reste, je vais le tirer dessus, je vais voir ce qu'il lui reste. Et ça va être comme ça, jusqu'à que globalement il y en ait un qui ait plus de figurines sur la table. Okay. Voilà, game simple, mais ça va être fun. On bon va bon s'éclater bon la tronche. Bon courage. Merci. L'équipe d'organisation est en train de travailler. Alors non, c'est NetBeats qui fait le bas et on joue à deux c'est normal, tu vois, c'est... Yeah, logique. C'est pas qu'on se casse sur que je, je veille. Les shuris, ouais. Les shuris là pour nous. C'est un peu ça qui me attend. Donc il n'y a rien se passé. Les deux pistolets. J'ai eu le premier tour comme je voulais. J'ai déchâté, mais j'ai quand même fait du dégât. Mais là, son premier tour, il est assez dantesque quand même. Il a déchâté. Ouais. Donc ça va être compliqué, c'est mal barré. Et un petit Air force 5. Et c'est rapide fire 2. Les gros c'est les forces. C'est du 2, rival les As. On est d'accord, j'ai juste remplacé une figurine. Hein. Oui, mais bah, de toute façon, il t'en reste des il, reste... il, reste... il, il vous reste deux heures. Ensuite. C'est compliqué. Il vous reste. C'est compliqué. Alors, une analyse, quattendez où là euh, Alors, l'analyse, euh, fin de son T1, un très bon tanking de sa part, un petit peu moins bon de mon côté, il a l'initiative des advents et des charges. Euh, on va voir ce que sa première unité de Repentia va réussir à faire sur sa charge à l'impact et surtout à mon retour de tour, est-ce que je vais être capable de la gérer Je pense pouvoir la gérer parce que le rhino qu'il veut détruire est rempli de lance flammeur. Donc ça devrait être une formalité à la gestion. Maintenant les dés décideront. Il a joué son premier tour et tiré. J'ai joué mon premier tour et tiré. On s'est tous les deux enlevé des choses très importantes. Euh, là concrètement, on est chacun sur les objectifs chez nous. On met des points, on s'enlève mutuellement ce qui va au centre. Et voilà, euh, bah euh, tour 2 il va tirer, tour 2 je vais tirer. et Normalement T3 la partie est finie. Voilà. On est des hommes simples, ouais. <rire> sens, on a bon des vrai. gros canons ça va vite se, se décanter. je crois que, tu je crois que tu salines, quoi donc Je joue contre un Arlequin euh, qui euh, avait une liste un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'était un Arlequin euh, euh, qui joue des, des spams de players Frozen Star embarqués, mais avec euh, à côté un petit allié Eldar qui joue deux petits packs de, de Hornets avec des lances ardentes et un petit patron Shadow Spectre. Donc ça lui apporte euh, du tir euh, lourd de loin avec un petit personnage qui se cache et qui peut aussi apporter un petit tir lourd, donc c'est quelque chose à la base qui manque à l'arlequin euh, donc c'est une liste assez équilibrée, avec du mouvement beaucoup de tirs euh, beaucoup de corps à corps, une bonne résistance et, euh, et une grosse résilience, donc c'était très intéressant on a plus ou moins fait une partie qui s'est déroulée sur un statu quo avec des tricks, on a essayé un petit peu de, de, de, de faire des trades, on a, pris des, on, a, chacun, on a pris un petit peu les unités de l'adversaire, en sachant que du coup moi en tant que secondaire j'avais pris euh, la, des points de victoire gagnés par la destruction d'unités de, de, adverses par un noble. Donc en l'occurrence j'ai deux nobles dans la liste, il y a le roi silencieux et euh, le papa console avec le, le, bâton, val le bâton voltaïque. Euh, et donc ces deux personnages-là ensemble, vu que je joue contre une armée MSU, euh, et ils ont réussi donc à prendre les 15 points de secondaire. Second secondaire, mauvais choix, c'était euh, domination. Vu qu'on était sur 6 objectifs répartis sur toute la table, c'est, j'ai pas été en mesure on va dire, de pouvoir garder ces 6 points pendant la partie. Euh, donc là, je ferai que 3 points. Et enfin, euh, le dernier secondaire, qui est, euh, que je me rappelle, les drapeaux, oui bien entendu. Donc là, par contre, comme il y a 6 objectifs, euh, je suis arrivé à 10 points de drapeau. Alors, en ce qui concerne ma partie, je me suis retrouvé sur un match miroir. C'était 6 sta versus 6 mon adversaire jouait du Bloody Rose alors que moi je joue du cœur valeureux. Je considère que le match-up était très compliqué dans la mesure où euh, il y avait deux unités qui pouvaient overkill n'importe laquelle unité chez moi dans la mesure où ces Repentia sont à moins 4 et peuvent doucher à coup de quatre attaques par figurine n'importe quelle unité. Il a eu le T1. Je pense qu'il a fait un très bon déploiement. Suite et fin du T1, pour lui comme pour moi, très peu de latéralité de deux côtés, surtout un jeu de positionnement dans une prévision de ce qui allait se passer dans les tours suivants. Au fur et à mesure de la game, on va dire T2, T3, mon adversaire a eu un tanking au dé qui était très joli à voir. Ça dépend pour qui, pour moi c'était pas génial génial, ça m'a pas fait bien rigoler. J'ai pu absorber... Les deux vagues de Repentia, en lui donnant des choix, choix qui au trade était positif pour moi en prévoyant le kill de celle-ci derrière, une fois que les deux unités de Repentia ont eu été absorbées, c'était juste un jeu de trade qui, à mon sens, m'a été positif, dans la mesure où je n'avais pas perdu mes unités de corps à corps qui, à mon tour, pouvait aller doucher toutes ces unités super OP, c'est ce qui s'est passé. Voilà, on savait qu'on euh, allait rigoler et qu'on on allait... Euh, ça c'était au début. <rire> Je pensais qu'on allait rigoler. Et puis, euh, et puis finalement, euh, ça a été plutôt la soupe à la grimace. <rire> il, a, il a rigolé. Ouais, c'est surtout lui qui a rigolé, ouais. Donc partie euh, très intéressante. Euh, Mon Ward contre son Astra euh, Custodes. Euh, J'ai le premier tour. Ça se passe plutôt pas mal même si je loupe pas mal de choses, notamment avec mes vipers, sur pas mal de, de rerolls pour blesser ou pour toucher. Mais j'ai un premier tour qui est intéressant où je pète, euh, je pète pas mal de, de choses chez lui. Et euh, je laisse malheureusement le tanko à 2 PV parce que mes rerolls foirent un petit peu. Mais je suis plutôt bien, je suis plutôt bien engagé. J'ai mon, mon plan de jeu qui, qui fonctionne bien. Et puis euh, son premier tour, et là c'est le drame. Euh, il commence à bien chatter, je commence à déchatter, et ça va être comme ça un petit peu toute la partie, et une partie où j'étais plutôt bien positionné, où j'avais plutôt des, un pairing qui était moyen positif, moyen plus, euh, je me suis retrouvé très rapidement, euh, alors en position favorable au premier tour, après mon premier tour, et puis tout de suite, tout de suite, euh, mon manque de réussite a fait que, il a pu prendre de l'avance et j'ai été en réaction et euh, malheureusement l'Eldar quand on est en réaction, eh ben, on, a, on a un codex V8 encore, des unités qui sont chères et euh, dans, dans l'histoire du trade on, dont on parle beaucoup sur les vidéos, eh ben, on, on, finit, on finit par, euh, par s'essouffler assez rapidement. Ça s'est plutôt bien passé franchement. Euh... Euh, donc, comme j'ai déjà dit, c'était un match assez simple. Hein. Globalement, euh, on était euh, des gros calibres de chaque côté, une table avec peu de décors. Donc, ça se résumait globalement à celui qui tirait le plus fort. J'ai tiré le plus fort, vraiment. Ma liste était bien taillée pour. <rire> euh, donc, oui, ça s'est bien passé. Surtout, un peu aidé par mon adversaire qui, a pas, malgré le fait de commencer, n'a pas joué très agressif. Ce qui m'a vraiment, vraiment permis d'engranger de, de, des points dès le début, de continuer, etc. Et... Et comme j'ai tiré plus fort, j'ai continué d'engranger des points jusqu'à la fin de la partie. Et lui, au bout d'un moment, il n'avait plus rien sur la table, donc il a arrêté. Voilà, la partie s'est terminée, on va dire avec 10, 12 points d'écart entre lui et moi, parce qu'on a tous les deux 15, 45 points de primaire et en termes de secondaire, justement, on n'a pas une énorme écart, ce qui est un petit peu normal. C'était un petit peu ce qu'on avait vu avec, de toute façon, l'estimation de la partie. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous les deux des armes pour se faire mal à distance, et de toute façon, celui qui agresse l'autre euh, va lui faire un petit peu mal, mais pas suffisamment, va perdre en fait l'unité qui agresse. Et il euh, y a vraiment si l'un des deux joueurs fait une connerie qu'à un moment donné, il y a l'un des deux joueurs qui va avoir bouffer l'autre. Euh, donc ça se termine sur une petite victoire pour moi, j'ai gagné 12-8, euh, ce qui est plus ou moins ce que j'avais estimé euh, de la game. Voilà. J'ai pris l'objectif Sista qui consiste à tenir un objectif dans le no man's land désigné par l'adversaire, objectif que j'ai pu caper à 15 points. J'ai pris également les bannières, objectif que j'ai pu caper à 15 points, et j'ai pris l'attrition, il me semble que l'attrition je l'ai monté à 12, parce qu'autour d'eux je n'ai pas réussi à avoir de forme de létalité sur son MSU. Et au primaire, euh, on est resté euh, stable tous les deux, T1, T2, T3, mais à partir du T4, T5, j'ai pu prendre l'avantage par ma domination sur table et ma tankiness. La figurine, l'unité qui aura été clé dans mon match, c'est Efraël Stern. Efraël Stern qui aura pu, à elle toute seule, grâce à un joli jet à la phase de tir, faire six mortels sur une unité de sacré sang. Donc ça m'a permis de passer outre la 2-4+, qui lui a wipé une unité, et ensuite de charger Morvenval, et avec l'ignore invulnérable, c'est assez cochon. Il aura fallu deux tours pour lui coucher le Morvenval, mais Efraël Stern y est arrivé, grâce à son petit pote qui Kiganil, qui aura tanké les BM, et qui aura tanké les blessures grâce à son pain. Voilà, une bonne game qui se termine sur un 15-5 en ma faveur, un adversaire très agréable, j'ai pris du plaisir un bon moment, surtout voir étriper des petites gonzesses comme ça c'était assez marrant, mais je maintiens que le match-up est compliqué, et euh, il n'est pas marrant marrant à jouer. Euh, très bonne game, intéressante, donc ça c'est super, super sympa, euh, malheureusement, euh, le résultat s'est inversé. Il a gagné 16-4, je crois, parce que euh, bon, il a bien joué, premièrement. Et deuxièmement, euh, ses actions ont, ont été euh, toutes ces actions qui étaient bien pensées ont, ont eu la réussite. Et mes actions, qui étaient aussi très bien pensées, n'ont pas eu la réussite que, que j'escomptais avec des GDD qui n'étaient qui pas suffisamment bons. Donc ça s'est bien passé et puis au niveau de l'équipe bah on a gagné, large victoire, c'était plutôt, plutôt un bon match, on a eu un peu de réussite au dé là, j'ai entendu quelques anecdotes, ouais ça s'est bien passé pour les copains globalement, mais voilà. Belle victoire, maintenant on attaque on attaque du lourd, il faut la rassurer si on veut continuer à gagner. Alors, ce qui alors l'équipe, par contre, elle n'a pas fait un très très bon résultat. On va pas se mentir, <rire> elle s'est fait un peu fessée. Euh, J'ai néanmoins notre notre qui a réussi à hum, faire un 12-8 contre un Death Guard avec Mortarion. Bon, voilà, c'est pareil, c'était des jeux de strafe. Euh, par contre, très étonnant, on a notre Admec qui s'est pris un énorme cul contre un Necron Triple Octane qui lui a fait la... il lui a envoyé de la magie. Hein, c'est le cas qu'on puisse dire, hein, de la mortelle. En veux-tu en voilà. Dès le tour 1, euh, on va dire le chevreuil, il était un petit peu dans sa tête en mode euh, si je pas T1, je suis mort, bah allez, on fait un all-in, j'ai le tour 1, je fonce sur l'ADMEC et euh, bon bah voilà, les mortels c'est magique et ça s'est très bien passé pour lui. Donc notre ADMEC, euh, on va dire, il a eu très mal. On a eu notre Sista qui avait été envoyé en chèvre contre un Nika euh, contre un Nika ADMEC. Bon bah là évidemment, forcément, il, il, là, il était mort. Euh, on a notre euh, SM qui était sur un match assez gumble, qui n'a pas réussi à tenir la route et donc du coup il est mort. Et euh, je crois que le dernier c'est l'ADMEC, euh, non, l'ADMEC, la Death Guard, qui est tombé contre euh, un, un Space Wolf. Bah là la Guard quand elle tombe contre un Space Wolf qui fait taper en dernier, ça se passe pas toujours très bien. Voilà. Un petit peu pour le score de rond, je pense que ça doit être une petite défaite d'équipe, euh, on va dire avec des scores euh, euh, qui sont beaucoup plus en faveur de notre adversaire. ça marche Allez, Oh non Si 3 pattasses Si 3 par ça sur la bataille. Euh, j'ai eu le T1, j'ai pu un petit peu euh, me parsemer sur la map. En secondaire, j'ai à nouveau pris le secondaire Sista qui consiste à tenir un objectif euh, sélectionné par l'adversaire dans le Mansland. J'ai également pris le scénario qui est euh, le terrain Vital, vital Grande, et j'ai pris en plus de cela les bannières. Donc le but pour moi sur cette partie, ça va être de m'installer sur deux objectifs. Et d'aller grappiller trois objectifs au fur et à mesure de la carte. À mon T1, je n'ai absolument rien fait, j'ai tué trois Space Marines. À son T1, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai tanké des Multimeltas sur un Rhino et il m'a détruit une unité de sorte de bataille à 55 points. Il a commencé à me grappiller mon unité de 15, mais qui tient bon, puisque cette unité va me rapporter euh, du coup 15 points en étant là où elle est puisque je vais faire 15 points de secondaire grâce à ça, parce que je tiendrai plus d'objectifs que lui. Et en plus, je vais gagner 2 points de Vital Grande. Donc, mon T2 euh, sera peut-être déjà déterminant. Alors, euh, comme tout à l'heure, ça a bien commencé, euh, sauf que ça a bien continué cette fois-ci. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu euh, fort à la mot. Donc, euh, ce que tu vois à l'écran, c'est ce qui lui reste en gros. Et ce que tu vois à l'écran, côté Aldar, c'est ce qu'il me reste en gros. Donc, euh, on va dire que normalement, dans deux tours, il devrait plus y avoir de Chirin-Vidou. Ça, ça va Ça va, et Ça va, ça va. En 9. Ah oh bah écoute pas dormir. Attends aussi ouais. ben comme, Je pense comme à peu près les trois quarts des personnes de la salle. Bon <rire> contre qui tu es pour cette troisième partie euh, Alors on joue contre l'OSS 77. voilà. Je suis désolé, j on ne s'est pas présenté, donc j'ai pas ton pseudo. Hugo C'est Manolo. Et donc ça va être une partie Eldar Craft World contre du Space Wolf. Ouh. Donc lui il va vouloir me choper, et moi j'ai pas vouloir qu'il me chope, en gros, Eh hein bien, et ben, on va voir s'il si peut choper, euh, <rire> si quelque part. A euh, tout allez, à, à toutes. Très bien Bonjour Non Non <rire> euh, moi j'ai fait Mini à Vermine parce que j'ai 2 euh, points par quart de table où tu n'es pas à la fin de mon tour. J'ai fait euh, étendard comme toi et j'ai fait euh, abattez le Donc, euh, Deux points à trois points à deux dans les charges que non. je te bute. Voilà. Et bon en haut euh, oh, allez. Moi je vais terminer. C'est un magnifique 4. Moi je vais faire Fuguer en 5. 5. Ceux qui ont vu euh, le podcast de présentation des armées savent ce qui m'est arrivé avec le roi silencieux Jadis, ah ouais. je compte bien me venger. Ah ouais. bon. Bah, pour ça, faudrait encore que son castellan soit en vie. <rire> <rire> que celui qui tire le plus fort gagne. <rire> euh... Ouais, donc y a avec deux PC. Je euh, vais reculer ça. Euh, voilà, de manière à. On est tombé. Euh on est tombé sur les 6, il doit être plus. Oui Après euh les enjeux eu eu eu à 4. On va faire 1 2 3 moto et 1 à 2. C'est c'est euh... ah, c'est celui qui a euh, Omnispex et celui qui a ici. Euh quand je te cherche un jeu pour qui. Plus... OK. On voilà. le fait ou Yep. Mm. Mm. Hum. fait ça. Un qui fait ça. Voilà. Ouais. Salut. Salut. Bon Comment ça, ça démarre Pour l'instant on se déploie, on est sur se planquer tous les deux, parce qu'on a quand même une puissance de feu euh, suffisante pour emmerder l'autre euh, s'il y a des trucs euh, qui courent dans la plaine. La game va se démarrer, euh, le terrain va être important franchement, c'est un peu dommage mais euh, c'est la table qui veut ça. Donc euh, on va voir, mais ça va être, ça va être dans match en être un en tout cas ça va exploser dans tous les sens, ça c'est sûr. Qui a le terrain c'est euh, le joueur GI. Euh, on a fait chacun un 6, on a relancé, il a refait un 6. Oh, allez. Je n'ai pas reçu, réussi à refaire un 6 pour le contre, donc euh, c'est lui qui commence. Bon, est -ce que c'est une nouvelle chose pour faire J'aurais préféré commencer. <rire> on va pas se mentir. Alors on va tirer sur eux. Avec le spinner. Mmh. Euh, donc on va commencer par celui-ci. Combien de tirs déjà de oh tirer. Bon. On se On se tire. Écoute, euh, on est au début de son T3. J'ai eu la chance de tirer euh, le tour numéro 1, ce qui m'a permis de bien prendre la carte avec mes rhinos qui ont leur mouvement d'avant-garde. Ce qui m'a permis de repousser tout ce qui m'embêtait en frappant en profondeur, notamment l'unité de 20 sanguinaires qui me faisait très peur. J'ai réussi à faire le combo d'annuler les sauvegardes invulnérables sur tout ce qui est sur un gardien des secrets qui s'est fait one-shoot par unité de sacré sang, Un autre gardien des secrets s'est fait abîmer à la BM grâce au Dominion et one-shoot par Morvenval. Et un troisième gardien des secrets dans le même tour est décédé à coup de multifuseur et de pouvoir de Efraël Stern. Fin de mon T3, le joueur démon pour l'instant a l'avantage du primaire puisqu'il a réussi à sonter deux 2 en, en deny. Mais je pense que maintenant, euh, je vais prendre la carte sur le tour qui reste et euh, on se dirige euh, sans être présomptueux sur une victoire des 6 euh, Il a bien joué. Il s'est bien placé. Euh, ce qu'il a fait, ça a payé. Vraiment, il m'a fait très mal. Il a tué mon Castellan, mon gros ICA, euh, en une phase, avec trois petits. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai fait une petite erreur de placement qui me coûte cher, parce que j'ai qu'un seul temps commandeur qui peut tirer sur le Roi Silencieux, qui avait peu de points de vie, mais qui a réussi à survivre. Euh, donc euh, je paye un peu... Grosse erreur, grosse erreur. Fallait pas faire, c'était... Voilà. Je, je vais le payer très cher, et c'est bien fait pour moi, je recommencerai plus. <rire> et non, non, là, sauf euh, sauf gros malentendu, il devrait, il devrait bien gagner cette partie. Il a, il a bien joué, moi j'ai fait une erreur, je l'ai payé. Euh. Ouais. Euh, voilà, voilà. Vous êtes en êtes à quel tour, là Là, c'est son tour 2. C'est pour ça que quand on voit l'état de la table... Euh, ouais. Voilà. Ça se passe mal pour les IK. Non, il faut faire le cap. Je suis Il y a un mec, un peu carré. va être renseigné alors j'ai pu mettre enfin faire mon Le but de la liste c'est de mettre des thermis Empereur Children dans l'aura du full blight spawn pour dire qu'on peut jamais les charger. T'as aucune possibilité qui fait que tu les charges et tu tapes pas en premier toit. Et j'ai pu le faire. Yo <rire> Il n'y a aucune possibilité qui fait que tu veux les charger. Alors j'ai fait ça, il était là. Ah, mais Comment il va, Franck oh, oui, Non, parce que Franck, qu il... il filme là, tout le monde, toujours, mais non, tu, tu vas, toujours. tu toujours. Moi Moi, ah, bah, ça va. Un hein. ah, peu fatigué pas. de porter ça, mais c'est cool. Ah, tu mets à la porte, Donc, fin de la ronde 3. En ce qui me concerne personnellement, je vais donc affronter un joueur démo. La fin de la game termine sur un score favorable pour mon armée Sista à 18-2. Un adversaire extrêmement agréable, euh, très intelligent dans sa manière de s'être déployé, qui m'a créé de fortes difficultés. Et ce qui fait que je mets un 18-2, or qu'un 20-0 aurait été complètement possible s'il avait fait des erreurs, chose qu'il n'a pas faite. Donc une très très bonne ronde. Au niveau de la team Cuir Moustache, du coup, après reprise de score, on se retrouve avec deux victoires pour hier, malheureusement. Cette ronde 3, nous échouons à aller chercher une égalité pour un petit point. Comme quoi, quand on joue en équipe, chaque point qui peut être sauvé euh, sont extrêmement importants. Euh, des joueurs euh, toujours aussi agréables, des très très belles tables, une ambiance extraordinaire. Vraiment un très très bon moment. On part donc sur la quatrième ronde, on est à 4 points. Le but de ce quatrième round, nous, on aimerait vraiment arriver à faire une victoire, ce serait l'idéal pour aller gratter peut-être un tiers sur pierre de tableau. Voilà, messieurs. Bah, il a gagné, tout simplement. Euh, il a gagné, euh, il a mieux joué, il a moins fait d'erreurs. Euh, ce qu'il a entrepris, ça, ça a réussi. Il a fait les bons placements, au bon moment, les bons jets de dés. Euh, ça s'est bien coupillé, c'est 100% mérité. 20-0, voilà, Aucun, aucune discussion. <rire> le roi silencieux a triomphé. Et le pourquoi Le roi a triomphé alors, euh, moi, ce que je peux dire du match, euh, alors en estimé, je m'étais mis en positif sur toi, en sachant qu'avec le recul, je dirais plutôt que c'est une sorte de Gumball, je, ouais, et à refaire, je ouais. ferai un Gumball. Euh, ça dépend énormément de la table et d'énormément de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que le joueur parmi nous deux qui joue en premier est vachement avantagé. Euh, bon, mon adversaire a commencé. Euh, je n'ai pas pu cacher tout le monde, forcément, donc il y a son... Gros Ika qui a pu faire un mouvement de 18 18, 18 avec full tir, qui, qui s'est dégagé une ligne de vue sur le roi. C'est plein d'Ika, chaque Ika pouvait tirer sur des destroyers lourds, donc là dans ma tête ça commence à être un petit peu compliqué pour la suite pour ça pouvoir gérer ce qui allait arriver, c'est le drame. Après bon les dés sont bachetés, hein. il y a des vue des petits trucs etc. Euh, D'ailleurs il y avait l'espèce le, le, de, de mini avec ses euh, autocanons qui quand il tire sur une unité qui vole il fait 12 tirs la euh, totale. Euh, bon ça avec les deux frères à couvert, ils ont une save à 2, donc à 3, ce qui est que ça limite un peu la casse. Ouais, un petit pétard mouillé. Un bon, petit pétard mouillé, voilà, c'est ça. Euh, mais pour résumer, voilà, il y a eu euh, le castellan qui euh, voit de loin du bout de, de, de, de, de la pointe de son canon, un bout du roi silencieux qui tue dessus avec tout ce qu'il a. Il envoie tout. Il a envoyé la purée euh, tout d'un coup. C'est ça. Ça n'a pas suffi. Et euh, il a laissé le roi à 8 PV. Voilà. Et au final, c'est vrai que euh, quand la fumée a descendu, tu m'as pas fait tant de dégâts que ça, tu m'as pas mis suffisamment... vraiment. tu as vraiment l'occasion de, de vraiment uh, all-in, euh, me rentrer dedans et, et vraiment faire balle et enfoncer la partie directement dans le terrain, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, que et, et je n'avais pas le choix d'ailleurs, ouais. et j'avais pas le choix du tout, parce que de toute façon, si je restais chez moi euh, à dire, en me disant je joue encore un peu défensif, euh, bon là tu allais complètement me ruiner, donc là il fallait que, que j'avance et, et que j'y aille, et euh, bah, au final, au niveau de la riposte, c'est beaucoup mieux passé pour moi, euh, en plus j'avais l'opportunité de faire des tirs et des charges parce que toi tu n'avais pas la possibilité de faire et euh, donc du coup j'ai fumé tous les petits k qui sont arrivés et au niveau du gros castellan entre les tirs et les cac euh, disons que j'ai réussi beaucoup mieux mes 5+, euh, pour blesser, que lui a réussi derrière ses 4+, invus et que le Nécron, il a quand même des grosses PA il a quand même euh, assez rapidement des bons damage et ça pardonne assez peu voilà euh, en termes de variance on va dire chat, je dirais que c'est peut-être pas non plus trop déconnant ce qui s'est passé euh, Mais il y avait quand même de grandes chances pour que le, le Castellan quand même survive à quelques PV C'est là en fait, on est quand même sur un gamble Parce que le Castellan aurait survécu euh, La suite de la partie aurait été quand même différente On aurait été sur un score... Euh, alors Peut-être euh, qu'on se sera rapproché d'un score euh, sur une égalité ou un 16-4 à la fin ouais, Je euh, pense que, je je serai pense serai que serai ça aurait pas fait un 20-0 en tout cas de toute, toute façon que Parce que malgré tout, tout, même si le Castellan reste en vie quelques PV, il aurait fini par crever euh, bon, le roi serait mort, euh, on aurait eu chacun des pertes assez lourdes, mais on n'aurait pas pu aller se chercher mutuellement. Donc on serait resté dans notre camp et on aurait été en fait sur une sorte de. Je pense qu'on aurait fini sur une game où à la fin du cinquième tour, il reste deux polés, trois conduits de chaque côté. Voilà, c'est ça. <rire> bon, ce qui s'est passé, c'est que le castellan est mort, et euh, après, ça a été la remontée euh, sauvage euh, d'une écran fabuleuse, euh, et fabuleuse. T3, j'avais plus rien sur la table. Voilà. Fab. Ah, ouais, ben, c'est bien, victoire méritée. C'est très intéressant comme partie Oh, c'est beau, c'est beau. Euh, bah du coup, euh, dernière partie pour vous Eh euh, oui Qu'est-ce que vous... il y a eu les pairings ou pas, vous savez ou pas euh, euh, oui ouais. Alors, vous savez qui vous affrontez ouais. euh, Qu'est-ce que vous espérez De quoi vous avez peur bah, euh. Franchement, euh, nous, FTA, on affronte les cures moustaches, tu si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et euh, bah, on attend un peu du fun, ça va être cool, on va s'amuser, on n'a aucun doute là-dessus. Et c'est franchement, c'est tout ce qu'on cherche, donc euh, c'est très bien. Mm -hmm. C'est bon. Et nous on affronte les prix à piste, euh, bah écoute, moi ce que j'attends surtout c'est passer vraiment de, de belles games là, en sortie de Covid, d'avoir reprise d'un grand tournoi comme ça, c'est fabuleux, c'est même inespéré, je suis super content de faire des, des parties comme ça. Donc euh, moi j'attends que euh, jouer bah, contre une armée euh, contre laquelle j'ai pas encore joué, voilà, je sais pas, un petit drucarie, un petit tas de mecs, même si je me prends un cul, au moins ça va me permet de bah, tenter des trucs et de découvrir, hein, et faire des, voilà, des, des belles games, quelque chose de, une bonne partie voilà, pour, pour terminer euh, ce, ce magnifique tournoi. C'est trop content ne rentre pas à la maison, mais après, à part ça, ça va bah, grave. Une analyse de la situation, toi. Alors, analyse de la situation, là, c'est la ronde finale, hein, comme euh, vous le savez, euh, vous qui nous suivez assidûment, et il euh, bah, y, y a des parties intéressantes. Celle-ci, elle a l'air super cool, bien qu'elle semble basculer à... dans un sens. Hein euh, vous ferez attention, parce qu'on n'a pas l'autorisation parentale pour Philippe-Tinico. Ça fait trois fois. Non, mais là j'avais dit en live, là je le dis dans la vidéo donc. Euh, ah Vraiment. Voilà. Le... Oui. je pensais qu'il avait 16. En fait, ouais. c'est à dire que là vous le savez pas, mais El Gringo il joue avec son fils là, en fait. Il fait une partie didactique avec son enfant On va le C'est pas son petit-fils Non, c'est pas son petit-fils. Et, euh, et donc voilà, ça, ça s'est tapé un peu au centre, etc. Il y a une partie qui, est, euh, qui peut être sympa, c'est celle de LOL avec Tanker. Euh, euh, ça se tire dessus, c'est plutôt rigolo. Et puis après le reste bon on, on va voir euh, on va voir sur qui on mise sur les Schengen ou les PU Je sais pas Je suis avec Gandilf ah Quelle équipe Gandilf on est les Pigs, les cochons de guerre Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot sur ton impression du week-end Franchement c'est un de mes meilleurs tournois Ah ouais Ouais Franchement on a... bah, ma dernière game euh... Je suis un peu vané j'ai tout donné euh, Bon malheureusement euh, je pense que j'ai pas réussi à rattraper le mon équipe, on était bon de euh, bras cassés. <rire> ouais, Il faut pas le dire à la caméra. Mais euh, non, vraiment, merci beaucoup, euh, Turop, pour, bah, pour, euh, pour, pour ce que, ce que tu fais à déplacer. la commu. Avec grand plaisir, Ça on reviendra plaisir. mieux entraîner, j'espère. Je suis avec Alpha de l'équipe Handville Dragoon, la 2 Silver. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur comment s'est déroulé ton tournoi ce week-end a quel point de vue euh, Celui que tu veux. Les games... Euh... Ah, sincèrement celui que tu veux. Ouais, bah, humainement extraordinaire, ça fait super plaisir de se retrouver sur un event comme ça, avec euh, des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, d'autres où on se côtoyait juste euh, euh, pas IRL et de les retrouver, top. Et euh, d'un point de vue jeu, il y avait quand même pas mal de levels. Ouais. Pas mal de levels, c'était intéressant. Nous, on a fait, ouais, on, on lose au début, on finit par deux victoires et on finit euh, sur une égale. Euh, mais super sympa, super enrichissant, ambiance de ouf. Euh, des bières très très bonnes, ça c'est très important. Des bières très très bonnes. Et ouais voilà, Donc globalement super content. Ok ouais, super. Bah, merci, euh, merci aux envilles Dragoon, Silver et Vibranium d'être venus. Ça ouais. fait plaisir. Et puis on, on espère vous revoir quand on, quand on remettra le couvert. Avec grand, grand plaisir, ça marche, merci. Je suis avec. Archange. Euh, de quelle équipe euh, Les Invicta. victa. Est-ce que tu peux mmh. nous. 15 minutes pour les de est-ce que tu peux nous euh, donner un petit mot sur euh, ton ressenti du week-end, comment s'est passé euh, ce week-end de Wargame Eh ben, écoute, super bien passé globalement, euh, seul défaut c'est le masque, voilà. Ah ben. Ouais. A va euh... le, le dire de toute façon bah voilà, à part ah ouais. ça les tables elles sont vraiment super belles déjà euh, Des beaux tapis, des beaux décors, une bonne orga franchement euh, C'est génial, euh, une super ambiance J'ai pas vu de gros, euh, voilà euh, Juste Manolo mais en classique, je veux dire, on, classique, se ouais, classique. classique on se connaît. non, non Manolo c'était super Et puis euh, bah, moi j'ai très bien performé donc je suis content Mon équipe on fait 3 wins et une défaite contre je pense les premiers peut-être euh, oui. L'OL et compagnie là Oui oui c'est les premiers là Donc euh, non bien super je suis pas vraiment content euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi, ah, à 40 donc euh, bah, je suis content. Bah, j'ai dû arrêter en 2013 ou 2014, je crois, ah ouais. euh, on m'a peut-être en 2015, enfin, bref, euh, j'ai fait le dernier ETC en gros, avant que ouais. ah, ça switch, euh, j'ai arrêté en V7, quoi. quand la V8 est arrivée, après j'ai arrêté. Ok, et bah, merci à toute l'équipe euh, d'être venue, euh... et puis bah, on espère vous revoir quand ah on bah, remettra oui, le couvert. Là, on, va, on va revenir, on va revenir. Ok, je suis avec Et Quelle équipe Nounours la Team Wargame X Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment s'est passé ton week-end Bah le week-end en termes de... Enfin, un pur tournoi, un truc, qu l'événement qu'on attendait quand même depuis, euh, deux, depuis ans. deux ans, quoi, clairement Donc euh, <rire> on se préparait, on s'entraînait, même avec le confinement on, on essayait de faire des parties à toute berzingue pour s'entraîner C'était vraiment le but ultime, c'était ce Master Hand Commander Puis bah, à l'arrivée, pas déçu quoi, pas déçu euh, On est tombé sur que des équipes vraiment cool euh, des belles parties, des belles euh... Enfin voilà quoi, un week-end de wargame parfait quoi, clairement euh... T'as kiffé Bah carrément, on a kiffé, on a tous kiffé, euh, est on, est on, est on est très bien. C'était kiffant, on est laisse sur, de... oui. sur de la kiffance de haute volée. Kiffance au carré euh, Kiffance au carré, okay. on est sur de la kiffance Est-ce que tu aurais aussi un petit mot pour la fanbase d'Aimé Ah je leur chie dessus, clairement. Je leur chie dessus, ça, ça change pas. Euh, Qu'ils qu aillent tous se faire épiler clairement. Hein. Ouais. Oh, vraiment, vraiment, sérieux. Sérieux. Voilà. Okay, très bien. Bon ben bah, euh, merci à, à toute l'équipe Wargame X d'être venu. Ouais. Et puis bah, on espère vous voir quand on remettra le couvert. Bah merci à leur gars, merci à leur gars, Je euh, sais pas ah, est si.. pardon. je sais pas si toi t'as bossé beaucoup, mais, mais merci non, quand même pas, à toi. Pas, pas, mas, pas des masses, <rire> pas, des mas <rire> pas des mas Non merci vraiment, c'était vraiment super nickel. Weekend parfait de Wargame. Ok. Je suis avec. Et tu hey. De quelle équipe euh, La PU Alpha, Alpha pas oui c'est ça. C est, c est un interview, ça. C est, c est interview au questionnage. Ouais. Euh, Raconte-toi un petit peu, tu peux nous dire en quelques mots juste ton ressenti sur le week-end Ah le week-end ah, bah, Le ouais. week-end c'était trop bien. Euh, voilà ça c'est du gros tournoi, ambiance hier même si c'est pas l'hier. Parce que c'est les mêmes gens qui le font et vous savez très bien les faire. Euh, donc c'est cool, ça fait partie des meilleurs tournois en France et en région parisienne en tout cas. Donc ça c'était pur plaisir. Ouais. Euh, sur l'aspect tournoi, sur l'aspect jeu, moi j'en ai chié, j'avais une liste qui n'était pas super opti. Hier j'ai pris des gros culs, enfin non j'ai quand même mis un peu, j'ai gardé mes points mais j'ai pris cher. Aujourd'hui je me suis bien vengé sur un tyrannide que j'ai souillé mais qui était très sympa. Et là j'ai fait une game super dure contre Guillou avec une liste très très forte. Et euh, je m'en suis bien sorti. Je m'en suis bien sorti mais j'ai mis que deux points. J'ai eu un petit manque de réussite et je me suis un peu ché sur mes secondaires, j'aurais pas dû prendre euh, serment de l'instant, sur lequel j'ai mis que 5 points. Et voilà, mais sinon les restes, le reste ça s'est bien passé, je je ai bien défoncé <rire> sa, sa liste, mais, mais euh, ça n'a pas suffi. Pas bah, trop de rattraper. Hein. l'assistant c'est fort, surtout hein. quand t'as une liste qui n'est pas optique. Par contre, pour, bizarrement, c'est sur ce match-up que mon gladiator Reaper qui sert à rien à part faire C'est là qu'il a scoré le plus. Oh ouais. il, a, il a défoncé plein de sœurs. Ouais. T'as kiffé ton week-end Ah bah ouais grave. Ah bah c'est le principal. Je suis avec. Zalkov, de l'équipe FNP. Yes, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur ton ressenti et euh, comment s'est passé ce week-end de wargame ah bah, Déjà super tournoi, ça faisait vraiment plaisir de se retrouver avec plein de monde. Ça fait quand même des mois qu'on attend ça. Super ambiance, sur les tables ça s'est super bien passé, tout le monde a été cool. Euh, je pense que les games se sont bien déroulés, super bien organisés. Après bon voilà, sur la team on a un résultat moyen, mais euh, voilà, on fera mieux. Vous avez fait quoi au niveau team euh, J'ai pas le résultat final, mais au global on fait une égale, une victoire et deux petites défaites, donc euh, c'est moyen. Voilà. Okay. On reviendra plus fort. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Ils reviendront plus fort les gars. Je suis donc avec Rec, vous l'avez suivi pendant toute cette vidéo là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu bah, ce qui s'est passé euh, à la dernière partie mmh. Puis globalement un petit peu comment s'inscrit la MGWA dans, dans le tournoi, au ça niveau marche. de la compétition. La parole est à toi. Alors, euh, donc euh, bah, ma dernière partie, j'ai affronté un Death Watch. Euh, une armée assez résiliente, très résiliente, avec beaucoup de dread. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déployé tous les deux de façon très euh, défensive, on était sur une table très chargée. Euh, mais il y a un petit couloir de tir, une petite meurtrière sur laquelle on pouvait justement s'échanger des tirs, des petites caresses euh, à longue portée. Euh, mais en fait, très étonnamment, j'ai fait, en fait les baits avec euh, Zarek, c'est-à-dire qu'il euh, voyait que les deux pylônes qui ont commencé à essayer de lui enlever des PV à un dread. Euh, il a contre-attaqué avec euh, tous, étaient, tous ces, enfin tous ces, je sais plus le nom du tout, mais ces espèces de dread là qui ont les tirs, qui font de la mortelle. Euh, ouais, les, les Contemptors. Les Contemptors, exactement, c'est ça, en reroll, des touches et tout. Enfin bref, il a pété les deux pylônes, mais il a pas tué Zarek. Voilà, Zarek est resté en vie avec quelques PV, c'était suffisant. Puis là, avec les destroyers lourds, euh, la fête des guerriers, enfin euh, il a perdu tous ses dreads. C'était le bait de, de Zarek, après il a quand même une armée très résiliente, donc entre les quarts de table et tout il a quand même réussi à scorer des points, euh, et on termine sur un 14-6 pour moi. Okay. Victoire de l'équipe ou quoi Victoire de l'équipe, oui tout ouais, à fait. Ça vous donne quoi en terme de, de, de rendement sur la totalité du week-end alors, sur la totalité du week-end, ça fait deux victoires et deux défaites. Je pense que ça fera un ventre mou de classement. On est sur un milieu de classement. On on est sur un milieu de classement clairement. Un clairement. petit mot sur euh, comment s'est passé ton week-end bah, très, très génial, excellent. Euh, franchement, c'est un plaisir sans nom de pouvoir à nouveau faire des tournois euh, avec ce qui se passe. Enfin, un tournoi aussi grand, c'était inespéré. Vraiment, c'est ça, ça me fait... Et puis même, ça nous fait super plaisir de pouvoir venir faire des parties et tout. C'est génial. Ça nous manquait et c'est vraiment cool. Écoute, euh, merci à la team euh, MGWA d'être venu, Puis bah, on espère vous revoir si jamais euh, édition 3 ah, se pointe le bout de son nez. Évidemment, yes. si une édition 3 se pointe le bout de son nez, ce sera avec plaisir. Yes. Ok. Bah, merci à toi d'avoir participé à la vidéo et euh, on passe à la suite. Je suis avec Zig, vous l'avez suivi bah, pendant tout ce, ce petit reportage autour du Master and Commander 2. Zig, comment c'est passé la dernière partie, comment ça s'est passé pour ton équipe et comment ça s'est passé pour ton week-end C'est un compendium de questions que je te délivre avec ce micro. Je parle, je ne suis pas, on est d'accord. Vas-y. Hein. Ça marche. Euh, en ce qui concerne la dernière game, donc, je suis appareillé contre un Drucari, un, un quelqu'un que je connais de par Internet. Donc euh, On est à l'aise euh, sur les échanges. Euh, il a T1, je arrive à tourner la game pour euh, gérer ces différentes menaces qui me dérangent le plus. L'incarne de hasard et euh, les vagues de Witch, ça se passe bien. Ça se termine sur une euh, table rase à 18-2 pour le joueur Sista. C'est-à-dire toi Ouais, c'est-à-dire moi, voilà. Euh, le scénario pour moi contre le Rukari et le Sista euh, en quart de table comme ça est à mon avantage ouais. parce que euh, je peux prendre des objectifs secondaires qui m'aident énormément. Quart de table, euh, attrition contre lui, parce que je pense qu'avec la résilience du cœur valeureux, je vais. Euh, scorer plus que lui euh, des unités détruites. Et le troisième, euh, je ne sais même plus, le centre-ground, le, centre le scénario. Le voilà, donc comme j'ai l'unité de Kinsista euh, qui est super OP, j'ai juste à faire un plot dessus. Euh, en cas de plus invulnérable, fino à et ça bouge plus, ça ne branchera pas une oreille. Voilà, je suis content parce que je pense que la liste que j'ai joué ce week-end n'était pas forcément connue. On voit plus du Bloody Rose et j'ai tout orienté ouais, sur euh, du val Le codex a trois semaines quand même. Le codex a trois ah, semaines, mais c'est vrai que les, les, les génériques de liste e qu'on voit tourner aujourd'hui, notamment bah, sur le tournoi qui vient de se passer, on est sur du Bloody Rose et euh, sur du sueur d'argent. Ouais. Moi, j'ai fait un autre choix avec la team qui a été de mettre du cœur valeureux, c'est-à-dire d'aller à contre-courant, de mettre un plot, mais avec des pièges à l'intérieur qui peut absorber et coller de la BM en masse derrière. Ça a fonctionné puisque sur les quatre games, on ressort avec je ressors à mon niveau avec 4 wins, 15, 20, 18, 18. Donc la, la strat a fonctionné. Voilà. Euh, sur l'équipe, euh, l'équipe, ben, je suis très content. C'est le premier tournoi des cuir moustaches. On finit avec deux victoires. Premier tournoi IRL. Premier tournoi IRL euh... des moustaches en physique. Donc euh, on finit avec deux victoires. Un match euh, perdu à la Ronde 3 et un nul à la Ronde 4, à un point près on perd Ronde 3, à un point près on ne gagne pas la Ronde 4, c'est comme ça, on fait 5 points, je pense que c'est une bonne première sortie pour notre équipe. Bon, super le... Et ton impression du week-end bah, Le week-end bah, c'est fantastique, ça fait plaisir de repousser du pitou sur des belles tables, des beaux tapis, des beaux décors, une excellente ambiance, des gens que... À l'échange, on a bien pu discuter avec tout un chacun. Le tournoi était au top, l'accueil, les organisateurs, les joueurs. Donc, euh, rien à dire, c'est parfait, on refait le 3. Ok. Bah, bah vous... Oui, oui. Ouais, euh, je voulais savoir euh, par rapport aux autres habitants. Est-ce euh, que tu aimes les films de gladiateurs Alors, moi, je n'aime que les films de gladiateurs quand ils sont torse nus et pleins d'huile. Sinon, ça ne m'attire pas. Est-ce qu'ils sont épilés également Alors, épilés, de quelle zone parles-tu Toutes les zones. Oh, oui. Quelle zone plus explicitement mais euh, le, le, le torse qui est huilé donc. Avec mon, moi le torse ne m'intéresse pas. je Cuir ah. moustache, je préfère les zones plus érogènes. Je pense notamment, surtout à la zone lombaire quand on caresse, cela est très agréable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet Non. <rire> euh, merci. Merci à vous. À merci la merci team cuir moustache d'être venu, merci. ça nous a fait plaisir de vous recevoir et puis on espère vous retrouver. Si, euh, toutefois, un opus euh, Master and Commander 3, euh, valait avoir le jour On l'espère Merci à votre accueil Yes, je suis donc avec Cyprien euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir une chaîne YouTube sur le <rire> Wargame Cyprien, au rabais quand même, hein, vraiment <rire> <rire> Je suis avec Moyashi, vous l'avez suivi pendant tout le week-end, est-ce euh, que tu peux nous donner déjà le petit ressenti euh, de fin de dernière partie ah. Petit ressenti, c'est pas un petit ressenti, mais petit débrief, on va dire. Ouais, euh, ça s'est bien passé. Euh, je joue contre un Brucari, donc avec ma liste Castellan, Ika, Taroum, ouais. euh, qui a joué très défensif. Euh, j'ai eu la chance de commencer, clairement, je le voulais dans ce match-up. Moi, je me suis déployé all-in, vraiment, en mode. Euh, bah, si j'ai. Voilà, c'est ça. De toute façon, il me faut le T1 pour être bien. On a besoin de points vu la gueule qu'avait la Matrice et avait le pairing de manière générale, donc j'y suis allé, j'ai eu le T1, j'ai été récompensé, voilà, à 40k, mieux vaut avoir de la chance que du talent, c'est vrai, voilà, et ça, c'est une parole de ProGamer, voilà, donc, euh, ça s'est bien passé, il a joué très défensif, j'ai avancé, je l'ai bloqué chez lui, j'ai mis mes points, il y avait des GI partout sur la map, voilà, j'ai scoré, pas lui, euh. pour l'équipe pour l'équipe, on arrache le nul de justesse. Okay. C'est pas très bien passé sur les autres tables. Donc moi, petit win, 13-7. Il euh, y a des copains qui sont bien fait pulvériser alors qu'on entendait un peu plus. Euh, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. On s'est amusé, on s'est éclaté. Euh, Il ouais, n'y a que ça qui compte. Et le week-end, globalement, comment s'est passé ton week-end euh... bah, Excellent. En vrai, comme tout le monde, ça fait vraiment vraiment plaisir de rejouer à 40K, ouais. de le refaire en tournoi. C'est Martial qui organise, Commander TV qui organise. C'est bien organisé, tout est au poil, on mange bien. On va finir à l'heure, il n'y a pas de retard, euh, il voilà, n'y a rien à dire. Finé au Master de Commander. Ok, je suis avec euh, Manolo que vous avez suivi tout le week-end euh, dans, dans l'incroyable épopée de la turgescence incarnée. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la dernière ronde, ta dernière game, ta dernière ronde et euh, ton avis, ton ressenti de ce week-end Je te fais un espèce de compendium de toutes les questions. Je te passe le micro. Je peux dire tout ce que je veux. Non, non. non pas, tu... totalement. pas totalement. Pas totalement. Tu me fais pas confiance. Non, pas totalement. <rire> plus je sais pas pourquoi. Ça, cette méfiance à mon égard, ouais. je suis très déçu. Alors, ma dernière et game. Ça, tu ouais. Mais plus... là, tu le coupes pas là. <rire> ma dernière game. Donc, euh, on joue contre euh, le 32 de Terra, et je me retrouve à parier contre. Korbak et euh, sa liste uh, Slaneshi, pour ouais. rappel je joue Kraftward, euh, donc euh, une partie fluff en plus, et ouais. ça je sais ouais. que c'est important, ouais. euh, <rire> c'est primordial, primordial. Euh, et donc euh, euh, comment dire, la partie a été très rapide, euh, j'ai eu le premier tour, euh, j'ai eu des très bons jets de dés, Korbak euh, a déchaté totalement, donc euh, une phase de tir, une bachette à moins... Euh... Deux phases de tir, deux de... bachettes à moins ouais, etc. Les démonettes, les cultistes, les terminators, euh, je chargeais avec une unité de Shining, ça dégageait. Enfin, ça a été vraiment très très vite, donc euh, une partie à sens unique, un 20-0 euh, une table rase en, en 4 tours, je crois. Euh, donc euh, une partie comme ça arrive des fois en, en tournoi, comme ça m'est arrivé sur la première ronde, où euh, bah, rien, ne, rien ne se passe comme, euh, comme il se doit se passer. Euh... Donc une, une game très très rapide et, euh, et un match et pour la team une, une égalité à 3 points je crois, bon donc, euh, donc plutôt content. Alors la team, notre team, euh, euh, moi je suis dans la team silver de notre regroupement, donc c'est plutôt les jeunes joueurs, ceux qui ont besoin de s'aguerrir, de, de prendre de l'XP, etc. Donc euh, moi je suis le papy, hein, au milieu je suis le papa. Euh, donc voilà, j'essaie je, je, un petit peu de, de leur donner euh, mon expérience passée, très passée même, et, <rire> et donc euh, notre ressenti à nous, ça a été un très bon tournoi. Donc euh... Très bon, très bon ressenti pour notre team sur le, sur le week-end parce que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tournoi et puis là on, on vient de loin donc il euh, y a tout le, le, toute la rigolade en, en voiture lorsqu'on vient, lorsqu'on est dans l'appartement Ouais l'aventure euh... d'équipe, on est 12 dans l'appartement, ça a gueulé jusqu'à 2h du matin, on a big la bière etc. Enfin bon, bref On s'est régalé entre nous mais au-delà de ça, et là je parle pour ma team, on est plutôt tombé sur des, des, des teams et des joueurs euh, euh, très sympa, très, euh, très fair play, et donc on a eu dans l'ensemble plutôt des, des, des, des games intéressantes, où euh, les parties étaient intéressantes, parce que euh, le, le, les, les deux joueurs ont eu le temps et la possibilité de, de jouer, et donc euh, c'était donc bien sympa, et quant au tournoi, euh, bah, euh, rien à dire quoi. je veux dire c'est... C'est du pro-player, je suis désolé, mais... Voilà, du pro-orga. Du pro-orga, je ne sais pas quoi dire d'autre, je veux dire, toute, toute autre remarque serait superflu. C'était ouais. parfait, voilà. Bon, merci à toi, Manu, merci à toutes, bah, aux deux équipes en Ville d'être venues. On compte sur vous, bah, si euh, un troisième événement venait à voir le jour, bah, on sera là. Sur votre, votre, via votre présence, après tout. Et, euh, et puis, bah, on va, ne on va pas tarder à se procher sur les résultats, parce que c'est la fin du tournoi. Dire, pour un Du ok, on va donc clôturer le Master and Commander 2. Donc d'ores et déjà, merci à tous pour vous être déplacés et être venu passer ce week-end de Wargame tous ensemble. Et pour vous tous, évidemment, on demande un dernier applaudissement et un maximum de bruit. C'était un vrai plaisir de passer euh, ce week-end avec vous tous. Euh, vous savez à quel point ces événements se sont raréfiés. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été très plaisant de, de, de revoir un petit peu euh, toutes, toutes les figures du Wargame qu'on a l'habitude de voir depuis, euh, depuis de nombreuses années. Donc c'était vraiment vraiment kiffant. Merci à vous. Évidemment, euh, les remerciements d'entrée de jeu, euh, à la mairie euh, des Courcouronne qui nous a permis d'avoir l'infrastructure, qui nous a permis d'avoir les autorisations préfecturales et qui nous a euh, bah, ouvert les bras pour qu'on puisse euh, ramener du monde pour eux euh, un grand bravo. Merci. Merci évidemment à l'association ACE, à la personne euh, de l'incroyable Aïdarian Aïd et de Titi alias Raza qui ont assuré. le prestations de qualité euh, comme à l'accoutumée. Merci à vous, merci évidemment à nos trois juges arbitres, à la PEC, à Cher, à Immortus et à Arna. Euh, C'est un vrai plaisir aussi de, de pouvoir de ce de jeux, avoir ce soutien-là en de d'avoir. Oui, oui, ça servait, Ça arrive, ça arrive. Merci à la PEC évidemment. Euh, merci à nos partenaires aussi et, euh, qui sont encore en train de lire leur table puisque derrière ils font euh, 10 heures de route pour redescendre euh, dans une ville du sud de la France, de donc euh, bravo à Cancouard-Gate. Merci aussi à Maïs Sénari qui nous a fourni plusieurs travées. Il est là aussi Maïs ouais. Merci à. Évidemment, à l'heure, il a pas réussi à retrouver ses merdes. Merci beaucoup à l'heure de nous avoir fait ce matin. Et puis, bah, euh, si j'ai bah, tout voilà. à oublier, les gilets rails seront dénotables. Merci d'avoir tout le monde. Il est temps, tu euh, remercies tout le monde ouais, Rentrer dans le dur. Comme à l'accoutumée, on va faire le classement, euh, classement jusqu'au premier. On demandera aux premières équipes, à partir du moment où on les six troisième, second et premier, de venir nous rejoindre ici, puisqu'après, dans l'ordre premier, second, troisième, pour pourra choisir parmi les lots qui sont à disposition. Donc on laissera les premiers choisir, etc. Alors, en partant donc de la fin, nous avons les War avec une priorité. C'était un team 2 à l'époque, mais ils l'avaient gagné. Donc là, ils sont un petit peu reculés dans le classement. Ouais. <rire> Ensuite, nous avons les dièces des boucheries. Les Chromebook players. <applaudissements> Ensuite, nous avons les War Podium. à la troisième position la Légion Invicta. Oh Ensuite, à la deuxième position, nous avons les Anglic Dragoon Quoi, là Et donc, les seuls qui n'ont pas encore été appelés à la première position avec 4 minutes sur le tournoi, l'espace l'espace chemin. 2. Je tiens à vous d'autant plus, vous avez compris le nom de l'équipe, puisqu'on a des joueurs qui viennent de Belgique. À sa fois, on a Guillou, et Hidam qui eux sont dans l'équipe nationale belge. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. On à ça un peu ça s'est Félicitations à le carver, pour et rentrez euh, bien, suis un plus fatigué, on est sur la route, on va massager vous, soyez prudents et on se retrouve très bientôt, pour oh, un bonheur vidéo, c'est la froid game